Aujourd'hui le 7 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Tabavka, Timkovka, Percho nouv et Dverakneïa de la région de Kharkov. Dans les zones des colonies de Kislovka, Sankovka de la région de Kharkiv et Stelmavka de la République populaire de Lugansk, les actions de quatre groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Dans la journée, plus de 85 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de combat, deux véhicules, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Un dépôt de munitions d'une subdivision de l'organisation terroriste ukrainienne secteur droit a été détruit près du village de Liptsi, dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire les tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu les unités ennemies dans les zones de colonies Terny, Yampolovka, Yampol et Grigorovka de la République Populaire de Donetsk, Chervoneya Dibrova et, et Novskoye de la République populaire de Luhansk. Au cours de la journée, jusqu'à 75 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 2 véhicules, une monture d'artillerie automotrice AKASIA et un obus ID-20 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, les détachements d'assaut ont continué à mener des opérations offensives et ont capturé deux quartiers dans les parties nord-ouest et ouest de la ville d'Artmovsk. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud, ont vaincu les unités de la 57e Infanterie motorisée et de la 80e Brigade d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Bogdanovka et Stupochki de la République. Populaire de Donetsk Au cours de la dernière journée, des avions dans la région ont effectué quatre sorties. L'artillerie du groupe a effectué 64 missions de tir. Les unités des forces aéroportées ont soutenu les actions des détachements d'assaut dans la capture de la ville et ont coincé l'ennemi sur les flancs. Au cours de la journée, plus de 340 militaires et mercenaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, huit véhicules, ainsi qu'un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. En outre, dans les zones des colonies de Novgorodskoye et d'Arkmovo de la République populaire de Donetsk, deux stations radars de contre-batterie de fabrication américaine ont été détruites. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporosy, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces Vostok ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vugleda, Pavlovka et Nikolskoi de la République populaire de Donetsk-Doroznyanka, région de Zaporosy. Les actions d'un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées près du village de Levadne, dans la région de Zaporosy. Au cours de la journée, jusqu'à 55 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, une voiture, ainsi que des obus imstabés et des 30 ont été détruits dans ces zones. Toujours dans la zone du village de Maximilianovka de la République Populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine a été détruit. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par un incendie, jusqu'à 40 militaires ukrainiens et 5 voitures ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 98 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 119 districts par jour. Le poste de commandement de la 124e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes a été touché près de la ville de Kherson. Le centre de communication de la 81e brigade aéromobile des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Serebryanka dans la République populaire de Donetsk. En outre, les postes de commandement et d'observation du bataillon de la 110e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes ont été touchés dans la zone de la colonie d'Avdivka en République populaire de Donetsk, ainsi que le Centre d'opération spéciale forces et des forces armées ukrainiennes sud sur l'île de Veliki dans la région de Kherson. Au cours de la nuit, 22 véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détectés au-dessus de la mer Noire au moyen de la défense aérienne. Tous les drones ukrainiens ont été détruits par le feu des systèmes de missiles anti ou supprimés au moyen de la guerre électronique. De plus, au cours de la dernière journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté cinq lance-roquettes multiplimars, un missile opérationnel tactique Grom 2 et un missile tactique Toshka U. En outre, 10 véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Tavolzanka de la région de Kharkiv, Donetsk, Grishino de la République populaire de Donetsk, Kremneya. Svatovo de la République Populaire de Lougansk, Rabatino, Ilchenkovo de la région de Zaporizhia. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 418 avions, 230 hélicoptères, 4027 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 9014 chars et autres véhicules blindés de combat, 1096 véhicules de combat à lancement multiple système de roquettes, 4754 pièces d'artillerie de campagne et mortier ainsi que 10 037 unités de véhicules militaires spéciaux.